vos ambitions, vos objectifs sont dans la ligne de mire et euh, peuvent euh, disons euh, avancer, mais alors là il faut vraiment que vous soyez très motivé. Hein. Le soleil en bélier, il est géré par mars, il euh, y a euh, un impératif, c'est d'être motivé, et de mettre peut-être une carotte au bout du bâton euh, euh, pour vous motiver encore plus, c'est-à-dire euh, euh, vous dire, eh ben si j'arrive à faire ça, hein, puisque vous allez vous fixer un objectif, si j'arrive à faire ça, eh bien je m'offrirai ça. Hein. Vous vous ferez un petit cadeau, vous vous direz euh, euh, bon, même un cadeau qui coûte pas, hein, mais vous vous ferez plaisir d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est important que vous ayez, euh, euh, comment dire, au bout du, du travail que, que vous allez entreprendre, qui va quand même vous demander énormément euh, d'efforts, euh, bah, qu'il y ait une récompense au bout. Hein, c'est important. Euh, donc, euh, autre euh, signification du soleil en bélier, euh, bon, on a vu qu'il y avait euh, les questions d'argent. Mais il peut y avoir aussi une crise, hein, une petite crise relationnelle. Bon, rien de très grave, peut-être avec un collègue, avec qui vous vous entendez pas. Faites attention, euh, hein, parce que vous avez tendance à être un petit peu euh, autoritaire et dirigiste, hein, euh, par moment, et pas tous, mais il y en a, hein, qui sont comme ça. Après le, après le 19, plus le soleil sera en taureau, tout ira bien pour vous les vierges, c'est euh, peut-être votre meilleur euh, signe hein, et peut-être même la meilleure période de l'année, tout euh, ira comme sur des roulettes, vous aurez un, une autoroute devant vous hein, pendant toute la période taureau. On va parler de mercure maintenant, votre planète maîtresse, hein, euh, on en parle tous les mois, c'est elle qui gère votre mental, un mental qui est tout puissant euh, chez vous et qui va être euh, encore plus tout-puissant euh, ce mois-ci, puisque euh, d'abord du 1er au 10, Mercure va être en Poissons, euh, donc face à vous. Alors attention, hein, parce que quand Mercure est face à vous, vous avez tendance à penser à la place des autres. Hein. Donc mettez-vous à la place des autres pour réfléchir sur votre attitude vis-à-vis vis vis d'eux, sur la façon dont vous devez vous conduire, mais euh, ne réfléchissez pas à leur place, ne, ne, ne vous dites pas euh, ils pensent euh, si elles pensent ça, euh, non! Vous pouvez pas, vous n'êtes pas dans, dans la tête des autres. Hein. Donc euh, vous essayez tout simplement, euh, vous aurez certainement d'ailleurs euh, euh, une affaire à conclure, euh, euh, quelque chose à négocier hein, avec euh, ce mercure en poisson, et euh, la négociation se passera bien si vous restez dans votre euh, euh, partie à vous, hein, si, si vous n'essayez pas de dire oui je sais, tu penses ça, euh, mais moi euh, je pense ça. Non, vous ne savez pas. Alors vous dites vous ce que vous pensez, vous attendez que l'autre vous réponde. Après euh, le 11, mercure va être en bélier. Là, ça va se compliquer un petit peu parce que vous allez avoir affaire à des interlocuteurs, qui ne seront pas faciles, hein? euh, ils seront un petit peu euh, inflexibles. Hein? Donc, euh, alors face à quelqu'un d'inflexible, qu quelle est la meilleure euh, attitude à avoir? C'est certainement pas d'être euh, plus inflexible que l'autre, non! C'est euh, d'essayer de déplacer la discussion sur un terrain où l'autre euh, bah, ne sera plus tout d'un coup euh, exactement où il en est, hein, et donc euh, l'inflexibilité tombera et euh, il se posera des questions, etc. Et c'est à ce moment-là que vous, vous pourrez prendre un petit peu le, le dessus hein, sur cet interlocuteur, parce qu'il va y avoir un petit peu de, ri pas de rivalité, euh, de rapport de force, hein, euh, on peut dire. Donc euh, ce rapport de force, euh, hein, vous pouvez le gagner, hein, ça dépend de votre attitude. On arrive à Vénus maintenant, votre planète d'amour, d'argent, euh, et alors elle est très spéciale hein, ce mois-ci, elle entre en gémeaux le 3, hein, et elle s'y installe jusqu'au 7 août, donc euh, il hein, y a vraiment... Euh, vous, allez du, vous allez avoir du temps! Hein, euh, elle va se situer tout en haut de votre zodiaque, hein, dans votre milieu du ciel, alors, est-ce qu'elle va jouer un rôle affectif? Est-ce qu'elle va jouer un rôle dans votre vie professionnelle? C'est quand même euh, difficile de le savoir, parce que le Gémeaux est un signe double, donc euh, ça peut être les deux. Hein, il peut y avoir euh, quelque chose sur le plan amoureux, affectif, que vous allez monter euh, hein, euh, vraiment, euh, euh, que, à quoi vous allez accorder beaucoup d'importance. Et il peut aussi y avoir un objectif à atteindre, euh, pas pour vous, hein, Vénus représente les autres, euh, peut-être pour l'un de vos proches, euh, en tout cas, euh, bon, c'est quelque chose qui ne vous déplaira pas hein, de vous mettre euh, euh, au service puisque la Vierge est toujours dans une notion de service, au service de l'un de vos proches que vous aimez bien, euh, pour l'aider peut-être à, à, à à atteindre l'un de ses objectifs, s'il ne s'agit pas donc euh, des vôtres. Mais bon, il y a beaucoup de chances pour que, euh, étant donné que Vénus ne fait pas de dissonance, elle, elle ralentit, hein, donc elle ne va pas aller très très loin euh, dans, le, dans le signe des Gémeaux. Euh, donc euh, bon, euh, il y a des chances pour que vous puissiez, ou, ou donc euh, atteindre l'objectif que vous visez, que vous obteniez un accord, une validation, euh, que vous réussissiez un examen, enfin vous voyez, il y a, y a tout ce, euh, ce genre de, de, de, de situation où les choses sont importantes à vos yeux, et où vous avez une chance de réussir. On en vient à Mars maintenant, euh, qui occupe votre secteur du travail. Hein. Elle est entrée en Verseau, elle est conjointe à Saturne jusqu'au 16 et euh, après en, en dissonance avec Uranus, donc euh, c'est euh, vraiment une planète là qui, qui va euh, fabriquer de la tension, euh, euh, du stress, de la nervosité, euh, de, mettre de l'électricité dans l'air, euh, bon, alors avec euh, la conjonction Mars-Saturne, je pense pas qu'il y aura vraiment d'électricité dans l'air, parce que Saturne a tendance quand même à, hein, à faire baisser les niveaux euh, d'énergie. Mais il y a quand même du stress, hein, de toute façon. Alors peut-être parce que vous avez un gros travail sur les bras, c'est possible, et que vous vous y êtes investi à fond, euh, d'une manière exclusive et que finalement ça vous isole un petit peu des autres, ça n'est pas exclu, hein, parce que Saturne a un côté euh, très isolé, hein, très solitaire, donc euh, bon, ce travail donc euh, important peut euh, créer euh, un sentiment de solitude. Et puis après, ben mars en dissonance avec uranus, ça ne sera pas trop mauvais pour vous, parce qu'uranus est, est bien placé par rapport à la vierge, donc là vous pouvez voir une surprise, euh, peut-être une, une proposition surprise, ou alors euh, euh, un nouvel arrivant au bureau, dans votre service. Euh, et, vous voyez, ça peut être tout simplement du nouveau et euh, bon, euh, vous serez bien obligé, vous aimez pas ça, hein? vous, vous aimez pas les changements, mais bon, ça fait déjà deux ans hein, que Uranus euh, Joue euh, quand même euh, à vous ouvrir des horizons, et, et ça peut passer par des changements dans votre secteur du travail, hein? donc euh, il faut les accepter, il faut vous adapter, et puis vous verrez qu'après euh, ben vous en serez très content hein, finalement. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends, si vous le voulez,